faire un premier tour euh, de table. Écoutez, euh, vous avez entendu plusieurs citations, euh, dont certaines, dans le cas de, de George et Jean-François, vous ne pouvez pas être en désaccord avec toutes ces citations-là parce qu'il y en a au moins quelques-unes qui étaient de vous. Alors, dans un premier temps, euh, évidemment, on a vu plusieurs choses qui se produisent dans le marché. Est-ce qu'on est arrivé à un point tournant dans le marché immobilier au Québec présentement, jean premier Effectivement, oui, on est rendu à un point tournant. Et c'était prévisible depuis longtemps. Nous, on a étudié les statistiques des 200 dernières années et un cycle immobilier dure en moyenne 17-18 ans. Alors, si on regarde la dernière bulle immobilière qui a éclaté au début des années 90-91, si on rajoute 17-18 ans, on devait s'attendre en 2008 à ce qu'il y ait un nouvel éclatement. C'est ce qui s'est produit mondialement, sauf au Québec, pour différents facteurs qu'on pourra expliquer tout à l'heure. Merci. Nathalie Forêt. Alors, si on me demande un point tournant, je dirais, euh, ma réponse est oui, un point tournant, au niveau euh, de la valeur des actifs et de la façon dont on pourra garder les rentabilités d'aujourd'hui, euh, je pense qu'il faut repenser, la gestion devient de plus en plus importante euh, pour être la performance de gestion également. Par contre, euh, évidemment, je pense que dans l'immobilier, avec l'expérience que, qu on, si on regarde euh, par le passé, il y a toujours à chaque année des événements qui vont venir modifier euh, notre gestion, notre vision et le marché en soi, que ce soit par une nouvelle loi, euh, une, une donnée économique sur laquelle on n'a pas de contrôle. Il faut vraiment réfléchir, à avoir une stratégie globale pour repositionner notre actif, savoir où on veut l'amener et contrôler les coûts euh, à tous les niveaux. Mais il y a des dépenses aussi, euh, on va parler de l'entretien, l'entretien préventif le marketing aussi pour euh, le service à la clientèle. Alors, alors, il y a beaucoup de points à regarder euh, aujourd'hui. Donc, le gestionnaire aujourd'hui est une personne qui a plusieurs euh, qualités, plusieurs aptitudes. Oui. Un, gest un gestionnaire aujourd'hui se doit d'être multidisciplinaire, un grand généraliste et euh, toucher ou aller chercher au moins s'entourer des gens qui ont des compétences qui, peut, qui peuvent les amener à, à répondre à, à, à la recherche d'objectifs. De, de, de, chez Timber Creek, est-ce que vous regardez ces différentes clientèles-là qui émergent, qui sont certainement déjà très présentes? Dans oui, évidemment. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui a été présenté, ce sont des données extrêmement importantes. Le profil, la démographie, ce sont des données sur lesquelles il faut tout de suite tabler des stratégies et voir comment on va bien répondre à ce marché. Très, très important. Entre autres, le gouvernement fédéral a annoncé, je crois il y a deux, trois semaines, il voulait doubler le nombre d'étudiants étrangers au Canada. d'aller faire passer de 250 à 500 000. Alors ça, une, ce sont, ça se transforme en opportunité. Est-ce que vous voyez ce même problème-là, la question des liquidités pour entreprendre des travaux importants ou refinancer l'immeuble pour dégager donc des... des... Une marge de manœuvre pour faire oui, des oui. grands travaux, parce qu'on ne parle pas de, de rénovation, euh, disons, esthétique. On parle vraiment de travaux de structure. Effectivement. Et, et maintenant, à cause que le marge de manœuvre, à cause, de la, euh, à cause du rendement de la, mise, euh, euh, de la mise de fonds est très bas, ça veut dire que c'est environ deux, comme je dis tantôt, ça, ça varie entre 2 à 3 Un changement de taux ou un changement dans les opérations au sujet de réparation qui sont requis peuvent effacer tous les rendements de la, sur les mises de fonds, et les gens euh, peuvent s'attendre à avoir une perte sur les propriété qu'ils ont achetée. Bon, avant de parler des clientèles, il y a une chose vraiment qui, qui peut nous préoccuper euh, juste à juste titre, la question du financement, du refinancement, très lié évidemment aux taux hypothécaires qui pourraient remonter. On sait très bien que parce que les taux hypothécaires remontent, euh, ce n'est pas un motif pour euh, augmenter les loyers en termes de calcul. Hein? La régie du logement exerce un, un certain contrôle. Donc, la remontée des taux hypothécaires, qu'est-ce qui pourrait se produire euh, advenant cette, euh, cette, cette remontée-là, peut-être, George euh? Malheureusement, ça va être une baisse de valeur. Effectivement, les taux d'intérêt sont bas, mais a, les créanciers hypothécaires mesurent le, le, coût le, le, le taux de couverture de la dette en fonction d'un taux plus à, à moyen terme plus probable, dans un taux de 4,5-5 Et aussi, ils vont faire les retenues nécessaires euh, au, au niveau du décaissement du prêt s'il y a des dépenses d'immobilisation à faire. Alors, on le vit déjà. Je pense que les, les propriétaires en sont, en sont conscients et euh, doivent euh, considérer cet élément-là dans, euh, dans, dans leur décision d'affaires. La même chose au niveau de la décision d'acquérir ou d'investir. C'est clair que présentement, euh, les, tous les économistes le disent, on est dans une période de, bas, de très bas taux d'intérêt historique. Les taux, les taux de capitalisation, les MRN, vont devoir diminuer. C'est clair. C'est ça. George? Effectivement, l'investisseur euh, en 2014, oui, pour les effectivement, prochaines années. Euh, moi, je divise euh, en deux parties. C'est l'investisseur, les petits investisseurs, ce que, que j'appelle, qui, euh, qui achètent des six plex et moins. Pour moi, ces gens-là devraient euh, savoir comment bien acheter l'immobilier et bien financer l'immobilier. Maintenant, pour les euh, propriétaires ou pour les, pour les investisseurs qui achètent des gros portefeuilles, ça, euh, vraiment la gestion, la gestion, la gestion. C'est comme location, location, location. C'est excessivement important parce que qu'eux autres, je pense qu'ils ont, ils ont le côté financement sous contrôle, mais euh, ils doivent comprendre, c'est que quand il y a un portefeuille de plusieurs immeubles, c'est le service à clientèle qui vraiment est très important. Alors, ça c'est pour les gros euh, gestionnaires et pour les petits, c'est comment acheter et comment financer. Sinon, ils vont être plantés bientôt. Bientôt? <rire> Euh, il oui. faut quand même reconnaître qu'en termes de rentabilité, euh, l'équation n'est plus la même qu'il euh, y a dix ans. Le, le changement s'opère avec de nouveaux joueurs qui arrivent et qui sont assez compétitifs. Euh, le produit, le parc immobilier, évidemment, vieillit. Le marché du condo est une compétition réelle. Et, et le gestionnaire et le propriétaire doivent absolument, aujourd'hui, voir comment s'ajuster avec ces nouvelles réalités. Donc, est-ce que c'est est un point tournant? Je pense que c'est une réalité qui qui s'impose de plus en plus un phénomène nouveau, mais avec lequel on va devoir conjuguer. Euh, J'aimerais entendre Jean-François et George. Euh, concernant, évidemment, vous êtes, dans, dans, dans le cas de George, dans les transactions immobilières, dans l'évaluation immobilière également, la question du vieillissement du parc euh, locatif, c'est un enjeu important qui vient toucher le coût, le financement. Euh, quel est l'état de, de la situation, selon vous? Est-ce qu'on est vraiment rendu à un point, disons, de rupture, mais au sens, euh, pas au sens physique, au sens euh, théorique, là, de rupture, en sens où euh, il faut vraiment faire euh, quelque chose pour maintenir les valeurs des actifs? Mais, en fait, euh, tout à l'heure, euh, M. Lépine faisait référence à, à la loi 122 au cadre réglementaire comme on a dit, c'est survenu suite à des incidents malheureux. Donc, évidemment, les acheteurs, les gestionnaires maintenant savent ce à, à quoi s'attendre en ce qui concerne le maintien de l'actif. Cependant, j'oserais dire que le gouvernement, de par son pouvoir de légiférer, euh, devrait, et, et la recherche d'une sécurité accrue dans les bâtiments, devrait, par contre, accorder à l'industrie les moyens pour pouvoir récupérer les, les, les dépenses en immobilisation plus rapidement. Je pense qu'il euh, y, y, y a une décision de société à prendre. On, oui, on, on, les, je pense que l'industrie est prête à prendre, à emboîter le pas au niveau de la sécurisation des immeubles, mais en contrepartie, il faut que le gouvernement permette à l'industrie de pouvoir les réaliser et avoir, avoir les moyens de pouvoir les réaliser. Je pense que c'est fondamental. L'investisseur, le propriétaire, le gestionnaire immobilier aujourd'hui, quelles sont les qualités qu'il doit détenir ou les connaissances qu'il doit détenir pour réussir dans ce marché en changement-là? Peux... Yep. En fait, je le disais euh, tout à l'heure, je pense que le, le gestionnaire doit être euh, vraiment quelqu'un qui est multidisciplinaire, qui se doit d'avoir des connaissances légales, des, des connaissances techniques du bâtiment des connaissances marketing qui va être capable d'aller chercher euh, euh, vraiment le profil exact de sa clientèle type en fonction de son produit et ce qu'il a à offrir comme logement, euh, comme qualité d'habitation. Évidemment, être financier aussi pour euh, d'abord aller chercher le, le bon financement adéquat en fonction de ses capacités et de l'immeuble, mais également d'aller plus loin, de d'évaluer de chaque… le retour de, de l'investissement sur chaque dollar dépensé, que ce soit en rénovation, en maintien, en, en amélioration également sur, sur la bâtisse. Et évidemment, tantôt, on a discuté aussi euh, de, de l'impact, de, de évidemment, de, de la condition du marché actuel, les investissements en capitaux qu'on avait à faire sur les structures, puis évidemment… Je pense que le fait qu'on soit ici tous ensemble réunis euh, fait en sorte qu'on doit ensemble passer un message au gouvernement parce que le contrôle des loyers, euh, il faut qu'il soit repensé pour le, le parc immobilier du Québec. Alors, j'en profite de cette, euh, cette opportunité. Oui, oui. Euh, on parle du futur, mais le réel qu'on arrive aujourd'hui, le nouveau bail qu'ils veulent nous imposer, la, la loi de la Régie de logement qui est complètement dépassée. Je pense qu'on a besoin qu'on supporte tous la pic euh, Nous autres, en tout cas, on, on va euh, supporter la Corpique. Les 15 000 membres vont supporter la Corpique pour avoir des règlements ou des documents qui sont plus importants pour nous autres. Parce qu'avant d'arriver au futur, il faut vivre notre présent. Merci. Alors, évidemment, on compte sur vous. S'il y en a qui ont des questions, vous pourrez venir ensuite euh, les poser. Alors, merci beaucoup. Merci, Jacques. Merci, Nathalie. Merci, George. Et merci, Jean-François. Merci.